Bonjour à tous, ce premier exercice ne vous posera sans doute pas de problème particulier. Il apparaît peut-être un petit peu bizarrement, c'est pour ceux qui ne peuvent pas imprimer qui le feront directement à l'écran, sinon vous aurez copié sur la feuille, mais si vous avez réussi à suivre le tuto pour faire l'exercice sur l'ordinateur, c'est très bien. Donc il faut les mots qui sont là, qui sont des mots de la géométrie dans l'espace, on dit en trois dimensions, il faut les mettre ici. Attention, petit piège, là il y a. Quatre lettres et là aussi quatre lettres, puis là encore. Et comme ici le premier mot de quatre lettres c'est face, souvent on a tendance à écrire f-a-c-e. Or si vous regardez bien, il y a deux mots ici qui commencent par la même lettre. Et ah bah tiens, il y a cube et cône qui commencent par la même lettre. Donc et ben voilà, je vais mettre cube ici et puis cône dans euh, le deuxième mot de quatre lettres, ici. Ou l'inverse, d'ailleurs, ça change rien. Bon, après, voilà, vous réfléchissez un petit peu, mais il n'y a pas de souci particulier. Le deuxième exercice, un tout petit peu plus subtil, hein. euh, je ne sais plus si vous avez déjà fait ou non. En tout cas, vous regardez, il y a des chiffres, là, des nombres, et des flèches. Bon, OK, et je fais quoi avec ça Eh bien, je regarde en bas. Et là, je vois aussi des chiffres. Là, maintenant, il y a des lettres. 1, il est avec S, 2, il est avec E, 3, il est avec C. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis Eh bien, euh, tous les nombres qui sont donc en dessous de 7, je sais que je peux les compléter. Par exemple, ici j'ai 3, eh bien 3, je vais mettre la lettre C. Je continue, 5, eh bien je vais mettre la lettre I. 7, euh, je vais mettre la lettre N. Attention de vous éparpiller pas trop trop, vous pouvez aller dans tous les sens un petit peu, mais ça peut être pratique au bout d'un moment de bien vérifier que vous avez mis tout dans le bon sens. Et puis par exemple, ici vous allez voir que là il y a S, 2, c'est E, 10 je ne sais pas, et 4 c'est T. C'est que des mots de maths qu'il y a là-dedans, hein, plus de particulièrement géométrie dans l'espace, mais là par exemple il y a un nombre. S, E, T, quel est ce nombre, ce, ce mot étrange Eh bien peut-être c'est 7 et ça, c'est vraiment comme septembre, ben avec un P. Et ça veut dire que, donc, ici, là, je peux mettre P. Et euh, que, du coup, ici, là, là il y a deux E, là, il y a un S, là, je viens de trouver qu'il y avait P, 3 C, c'est C, euh, ouais, c'est ça, et 2 C, E. Et eh bien, du coup, quel mot étrange pour écrire là Esps, Eh bien, espace. Et donc, le 17, ici, je peux mettre le A, etc. Et vous continuez tranquillement. Le troisième exercice de cette feuille... Voilà, on a un cube, on en a déjà dessiné à l'occasion. Faites bien attention, allez-y tranquillement, rappelez-vous. Bon, si vous y arrivez sans souci, pas de problème. Si vous avez un petit peu des problèmes, allez-y tranquillement en faisant bien attention au nombre de carreaux. Vous bloquez votre cerveau à chaque fois pour ne voir qu'une chose à la fois. Par exemple, si je veux faire ce segment-là qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et eh bien je vais repérer un point, par exemple celui-ci, et je vais faire un segment de 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, et je m'arrête. Et là, je vais faire un, le premier carré qui est en face de moi. Après, là, ils sont gentils, ils me l'ont mis pile en diagonale. Profitons-en. Ça continue comme ça. Et puis là, derrière, j'ai des pointillés. La deuxième fiche pour ceux qui y arriveront, bah vous verrez, hein, c'est en fonction de votre vitesse de travail, de comment vous avez pu réussir à travailler sur l'ordinateur ou non. Si certains y arrivent, eh ben vous pouvez commencer la deuxième fiche. Là, il faut arriver à voir dans l'espace. Alors là aussi, prenez du recul. Et, euh, parce qu'en fait, Là, l'idée, c'est que à chaque fois, par ligne, par colonne, il faut toujours trouver 42. Et je suis en train de voir dans l'espace, dans un cube en trois dimensions. Par exemple, ici, j'ai 22, j'ai 9. 22 plus 9, ça fait 31. Combien il manque pour arriver à 42 de 31 il manque 11 ans. Les cases que j'ai mises en verte, c'est euh, les premières à faire. Parce que vous voyez, par exemple, là, il y a 23 et 3, 26. Je cherche combien il manque pour aller à 42. Hop, hop. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes les vertes, et allez-y tranquillement, hein, parce que si vous vous trompez, ce sera tout faux. Donc, il vaut mieux y aller tranquillement. Et vous pouvez me l'envoyer le, aussi en cours de route pour que je vérifie. C'est pas la peine d'aller trop vite si vous avez tout faux l'envoyer pour que je vérifie ce que vous avez fait. Donc d'abord les vertes, ensuite une fois que vous aurez fait les vertes, euh, vous donc par exemple vous voyez vous aurez trouvé le résultat ici, du coup vous pourrez trouver le résultat ici. Donc d'abord les vertes, ensuite les oranges et ensuite les bleus. Bon travail